Pour moi, surtout Beyrouth, c'est le plus bel endroit, c'est la plus belle ville au monde. Et, uh, et je me disais how lucky I was to to live here. Même au milieu de tous ces problèmes et la foire et tout et que at the end of the day, this is what this is what we have that you can't really find anywhere else. This beauty around you, this okay, easy life, tu vois, to a certain point. Mais la vie de tous les jours, cette, cette routine et tout qu'on a tu ne peux pas l'avoir nulle part où dans le monde. Et pour moi, ça c'est... C'est tout. Et ce jour, ça a été pris de nous, de moi. Et puis, silence. Il ne reste rien. Autour de moi, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Où je ne vois pas, il y a de la poussière. Où je regarde l'immeuble chez moi, il l'immeuble à côté, il ne reste rien. Il n'y a pas d'ascenseur, bien sûr, il n'y a rien. Donc je commence à courir sur escaliers. et dans l'escalier, tu sens « tu smell death ». Je ne sais pas comment en, en bah, je sais pas si c'était 10 minutes, ça peut arriver, mais tu sentais le sang, tu sentais la mort. J'étais là « what the fuck is happening », je cours, je cours, et j'entends des hurlements. Et je saute, et je rentre chez un ami à moi, en fait, qui était le voisin du palier de Jean-Marc, mon fils, qui est décédé. Et je saute chez lui, et il s'est juste serré, un ami à moi, et il hurle. Donc, il y avait Mohamed, Chant et Ray, mon ami. Les deux sont morts, Ray a ce Et comment, comment le calmer j'ai eu ça pendant jusqu'à 11h du soir, à calmer des gens et tout, jusqu'à ce qu'un ami à moi est venu passer me prendre à moi, parce que moi, je, je ne pouvais plus. Et je le vois, et là, je m'écroule en larmes, en, en, en, en pleurs et tout, et je n'en peux plus, tu sais. J'étais couvert de sang et de verre, « I just want to shower ». C'était dur, mais maintenant, maintenant le post-traumatic stress, vraiment, les rêves, les, les trucs, c'est maintenant que ça commence chez moi. Donc ça fait un mois maintenant que je ne dors pas bien, je dors cinq heures, six heures par jour, et après je dors à cause de la fatigue parce que je suis physiquement, mentalement complètement « drained ». Et voilà, maintenant on est au stade où on est, de today. C'est assez… c'est un rollercoaster. Moi, chaque jour, je... quand on voyait les vidéos et qu'on re revoit ça, tu tu te dis comment, pourquoi moi, je suis vécu, et pourquoi pas lui qui était dans l'immeuble hein, juste à côté, tu vois. je te dis, mais moi, je suis passé en face de la bombe, directement, en voiture. Je suis passé, mais je ne l'ai pas vu, 30 minutes avant. Tu te dis, ouais, peut-être j'aurais pu, tu vois, pourquoi, et pourquoi. Et on, on, on, on se crée un scénario où vraiment, nous, on est la victime, tu vois. Donc, c'est c'était ça, c'était vraiment, c'est comme si on est enfermé dans, ce, dans cette prison de... de on se refait ce scénario, scénario, scénario, comment on l'a échappé et pas d'autres tu vois. Et ça, c'est horrible. C'est ça vraiment qui. Moi, pour moi, les deux semaines après, ça me, ça me tuait de l'intérieur, tu vois. C'était pas. Tu te dis pourquoi, pourquoi et comment, et c'est injuste, et je comprends pas. Et pourquoi cette petite fille, tu vois, là-bas, elle est morte, et pourquoi Mais c'est comme ça. C'est une sensation un peu. Euh, pas un peu qui fait mal, tu vois. surtout que nous on a eu l'explosion à un moment où déjà on est dans une situation horrible donc moi mes vitres ont explosé à la maison disons, euh, je ne peux pas retirer mon argent de la banque je n'ai pas de cash money pour réparer les vitres donc ça c'est compliqué il y a pas et les gens aide. qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font qui va t'aider ici il n'y a personne pas du tout en Europe et aux états unis à peine ils aident les gens ils les aident. ici qui va te regarder personne après, nous, on n'est pas le genre à dire qu'on aimerait quitter le Liban, mais à un moment, on y pensait, on s'est dit, on mérite une meilleure vie, on mérite la sécurité, de savoir que je ne vais pas avoir euh, quelque chose euh, comme ce qui s'est passé. Et aussi, les autres problèmes qu'il y a maintenant au Liban, ça n'aide pas. donc euh, Je ne sais pas ce qu'on imagine. On imagine peut-être créer quelque chose à l'étranger, mais on aime le Liban, on ne quittera pas. Non, elle a un passeport autrichien, elle peut... Employer. Peut-être on a plus de chance que d'autres, mais même aussi c'est pas facile de quitter un pays. Non. Même pour ouvrir un Comment compte en Autriche, tu as besoin de mille papiers. et tout. Pour... Elle est autrichienne et pour qu'elle ouvre un compte dans son pays natal, elle ne veut pas. Elle a besoin d'habiter là-bas et d'avoir un salaire bonjour. de bas. Donc c'est pas facile de quitter et de faire quelque chose en dehors du pays. Mais il faut commencer aussi pour te dire que j'ai confiance en ce pays pas du tout. Il y en a dans ma tête, dedans, je m'attends au, au, au pire, au pire. très franchement. On a un peu peur de l'avenir, c'est Mais clair. on a un business qui, tu sais, si mon business n'était pas bien, ça aurait été plus facile. J'aurais fermé ma maison, ou la louer, j'aurais quitté. Je travaillais en, en tant, en, en tant qu'employé, je retourne 10 ans en arrière, je n'ai pas de problème. Mais tu as un business qui travaille et tu as des gens qui t'aiment. On est une grande famille, une famille de 110, 120 personnes qu'on adore ici. Tu ne peux pas tourner le dos. Et C'est fou. Ça, c'est le dilemme. Un grand dilemme. Je regarde mon balcon différemment parce que je regarde ce silo et je regarde ce port parce que ce port et ce silo nous a tout, beaucoup sauvé la vie. C'est-à-dire qu'au début, j'avais du mal. À chaque fois que je regardais le silo, tout de suite, automatiquement, j'avais le mal de tête que j'avais, tu te rappelles, qui revenait inconsciemment. J'avais rien. Et j'ai dû apprivoiser. J'ai mis du temps à apprivoiser. Okay, ça, ça fait partie de ma vie. Ça a été un moment horrible, mais grâce à, à ce silo, je suis vivante. Grâce à ce silo, mes filles sont vivantes. Grâce à ce silo, on n'est pas tous rasés. Donc, j'ai dû... Je regarde la ville autrement. Et je regarde maison par maison. Je te jure, je reste sur mon balcon, balcon par balcon. Et je pense franchement, franchement, à qui il y a eu tous ces héros qui sont morts tout mais je pense que franchement, chacun de nous est un héros. Chacun de nous, joue... combien ça doit être difficile. Combien euh, euh, le Libanais, toi que tu en dis, a une force qui, est, qui a quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avec tout ce qui sait, on est toujours là. On est tout, avec tous nos problèmes. Hein, mais on est toujours là. Personnellement, enfin, j'ai toujours été quelqu'un d'assez pessimiste dans la vie, si tu veux, ce que les gens disent. Bon, moi, je, je trouve que je suis réaliste. <rires> bon. euh, mais, mais je pense que ça va être un futur très très dur pour le Liban et pour le monde entier, je trouve. Moi, c'est ce que je vois. Mais après, personnellement, euh, moi, je suis... I'm super grateful that I'm alive. Et, et ce qui a changé depuis, c'est que vraiment, vraiment, avant, je... Je ne réalisais pas peut-être ça, mais je, quand je passe du temps avec les gens que j'aime maintenant, c'est fini, je suis, je suis content d'être avec ces personnes-là. Tu vois, tant qu'on est encore vivant et tout, donc, mes parents directement, ils me disent quelque chose, je, suis, je profite chaque, soirée, chaque instant, en fait, c'est fini. Donc c'est parce que fini, on n'a que cette vie et je veux vraiment en profiter de, de ce qui me reste, petit de, de, peu que je peux encore avoir et c'est ce -là que là qui, qui me pousse à... À continuer, tu vois, quoi il se passe, tu vois. Et tant que ces gens-là sont là avec moi et je profite avec eux, c'est pour moi ça le plus important après tout le reste. C'est ça. Donc, et je vais pratiqués. continuer sur ton idée quand tu dis que... Donc, tu, tu, tu, ça te change tellement, c'est tellement cliché de dire oui, tu sais quoi. Moi, je, ouais. en fait, non. Moi, je veux dire, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, hein, maintenant. Et donc je me dis, je profite chaque seconde avec les gens que j'aime. Et, et j'imagine je, je, et je, je, ma vie sans eux. Je me dis, je, vraiment, tu, tu, tu as vécu un peu, nos, tu les as perdus, tu sais comment, pendant ces cinq secondes où tu ne savais pas s'ils étaient vivants ou pas, tu les as perdus. Et, et tu te relâches maintenant, tu, tu, tu sais que les, tu, tu, reviens à, tu reviens vraiment à l'essentiel de la vie.